Comment tu vas C'est quoi tu es venu seul Oui wow. ouais. okay. De, Depuis, là?! Yeah, <laughs> C'était pas la puis pas complété. Tu veux prendre quelque tu là Oui, je, je suis okay. okay. mmh. okay, bon, tu suis bon, je suis bon, Amène-moi deux je suis bon, je suis bon, je suis qui je suis je suis bon, je suis je suis bon, je t'ai vu je vraiment, je t'ai bon, je suis je bon, sinon moi je suis pas je suis je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis je suis et si ça te dit, si on quitte ici, on peut aller dans mon hôtel. Bon, ça me gêne pas. Waouh, super. Ça me pas. Madame. Donc, si c'est ça, il faut te mettre à l'aise. Hein. Okay, si tu veux beaucoup. manger, tu as envie de prendre quelque chose, tu as envie de prendre quelque chose. Ok, pas de, chose. Pas de chasse, ouais. <rire> Messieurs, oh, oui. ça ne vous gêne pas. Je veux appeler une un de mes copines. Quoi. Tu veux ta copine oui. Il n'y a pas de souci, mets-toi à l'aise. Okay. Merci beaucoup. Oui. Oui. Il y a la pâte rouge oui, avec pochette. Ok, oui. je veux une pâte rouge avec pochette. 6 pochettes. Oui, madame, <rire> <rire> oui. voici votre commande. Okay. Oh. Oh. Ma copine est épée. Hey, ça va. Oui, Et la journée? ça fait bien passer. J'étais à la maison, j'étais tout ennuyeux. Je faisais rien. Comme j'étais là-dessus. Ah monsieur. bon, donc c'est comme ça tu es Ah oui. Sure. oui, madame. Vous me faites la même chose, mais avec 10 brochettes. Oui, ah avec oui. 10 brochettes. 10 brochettes. Ok. Merci. Merci. Je vous ai que je Non, non, merci. Ok, merci. Patron. <rire> <rire> euh... <rire> madame, c'est ça. Ok, wow. merci, monsieur. Je vous sais quoi Oui, monsieur. Euh, vous m'amenez deux incels. Ok, merci, madame. Merci. merci. merci. Tu sais que nous, il y a la maison, il y a encore rien mangé depuis le matin. Ah bon Oui, alors il faut l'appeler. Ok. Non, elle vient filmer encore. Ah, oui. C'est votre copine. Oui. Non, mettez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise. De okay, toute façon, quand on va finir, on ira à l'hôtel. Oui, glou, ça ne gêne pas. Voilà. Tu es à la maison, je suis. Mettez-vous à l'aise seulement. Elle va se faire. Tu m'as oui. hey, bien. Oui. Merci. Okay. Et mmh. Tu sais que je suis. Merci. Bon. bon. Eh, il bloque toi à mon second quand... Ah, bloque en toi. Avec beaucoup, beaucoup de, de viande. viande ok, merci beaucoup. Elle a fait beaucoup de fonds. Pas vite, oui. Ok. Tu sais que Cherita là, depuis le matin elle ne fait que se plaindre. Elle fait que pleurer, elle dit qu'elle n'a rien mangé depuis. Ah bon, je pense qu'on va lui faire des désemporté. Ok, moi je fais faire apporter à ma maman à la maison. On peut lui faire ça. Oui, ça ne oui, me, me gêne pas. il aussi. Il déjà là, là. ok. Vous ne voulez pas lui aussi, il n'y a ah, pas de. ok. Vous de aussi. Non, non, c'est déjà bon. c'est déjà cest déjà Ok merci beaucoup. J'ai pris votre boisson là hier là. Béninoise, mais comment vous appelez Moi c'est ça. ça. C'est trop oui. bon. <rire> Et bien, je veux je veux payer quelqu'un au dehors là. Ok. Je veux payer quelqu'un au dehors rapidement. Je vais, là, ok. Mmh. Bobby, j'ai de l'argent dedans. Je te fais confiance quand même. Ok pas de soucis. De okay. tout, tout de suite d'accord. Ok à tout à l'heure. Oh, tu, tu as 30 000 là, mais ah, oui. là. Hey, je, je suis ici avec 45 000 là. Je, je reviens, je te remets ça dans le sac. Ok, D'accord Pas de soucis. Mettez voilez, hein Mettez voilez. Ah, oui, les oui, là. Wow. <rire> je, je, je reviens tout de suite. Ah, oui, d'accord non, okay, oh, vite venir C'est ce boss là? au voilà, tu me vois pas faut prendre. Elle me tu l'as pas. dit de je... boire. Depuis les lives, des jeux. Ah, moi, ah, hein. moi, moi, Mais regarde hum. ici, il y a de l'argent. C'est pas. arrivé à l'hôtel là-bas. Et, et moi, il y a souvent Donc il y a la zone de bien la de Nous donnons, nous je là. Vous oui là. Vous êtes là. Vous êtes tu, sais ce que tu vas me faire maintenant. Moi, je viens emporté. Oui, mm -hmm. deux diéros avec oh, beaucoup de brochettes. Mm -hmm. Tu peux mettre brochettes et 15 brochettes dedans. Okay, okay. Tu sais, pour moi, là, mm -hmm. une manger qui est à la maison, tu fais le côto. Oui. Les viandes qui sont dans la sauce, tu ramasses tout voilà. et tu Voilà. mets dans <rire> tu, vous... si tu, tu peux manger. Ou okay. hein. okay. Oui, oui ma... go. Hey, mesdames. <rire> ok, vous êtes là. Oui. Vous n'avez pas fini Non, non, Pourquoi non. Pourquoi tu okay. es pressé? En fait, ça fait plus de deux heures que... Vous êtes là et puis oh. je vois que vous ne faites plus rien, pardon. Je sais pas, on ne fait plus rien. Comment désolé, c'est pour voir Tu On va pas comprendre d'avoir ça. et maintenant a... on a fini de manger. Non, ok, ok. On a une Ah, On Pourquoi tu as peur Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Hein. Non, c'est pas la peur. <rire> Merci beaucoup. Attends, ma chérie, ton pain là, depuis il ne vient pas. Oh, moi, je dis ça, m'a étonné. Moi, je ne comprends pas. Ça fait combien il est retourné au, au Cameroun Hein Moi bah je vais voir dehors pour voir ce que se faire. Parce que depuis je regarde, je ne vois pas. Non mais il y a d'argent ici quand même. Ah, ou bien Moi je n'ai pas peur, il y a d'argent ici. Ah, moi j'ai confiance. Il y a personne au dehors. Hein Tu fou. dis Eh, hey, va voir, si c'est vrai. Va voir, mm. moi je... quoi Mais en tout cas, moi j'ai pas peur, il y a d'argent ici quand même. Moi j'ai pas peur. Oui, nous, oui, oui tranquille. Je pense que c'est fait tard. Ça fait plus de 7 heures de temps que vous êtes là. Mm -hmm. Vous comprenez Oui. Et quand je viens, vous me dites il va revenir, il va revenir, mais je ne le vois pas. Moi, je vais fermer. D'accord Ici, non, non, c'est dans le bas. Mm -hmm. Mais il s'est fait tard. Et il doit rentrer. Monsieur, calmez-vous, on a l'argent. Ok, donnez-moi l'argent, moi, je vais partir. Hey, I am Maintenant, il y a d'argent ici, on va Il faut donner l'argent, ah, cool. oh, il y vous va partir, Calmez-vous, oh, on a l'argent. Il faut me donner mon argent, il faut me donner mon, il me donner pardon, mon pardon, il a argent. Ici. Ah, oui, il, faut il faut pas crier sur moi. Pardon, pardon, tu parce... tu fais... okay, okay. Okay. Il faut donner l'argent, il va partir. Pardon, quoi, il y a l'argent, on va payer. il y a l'argent, paye. payer, non Je vais ah, te donner ton argent, ah, c'est quoi Pardon, mais il J'ai vu plusieurs fois vos catégories ici ça c'est quoi ça hum. Vous mettez des papiers dans Le monsieur ça Monsieur là, il nous a trompé oh. Il nous a trompé. Ah. Il nous a trompé. Ah, ah, ah, ah. Le monsieur plus, tout tes sous. Oui. Il y a la ici il y a la là c'est ça pardon, oh, pardon. pardon Il faut, il faut pardon. me remettre l'argent. Pardon. Je ne veux rien entendre. Oh Monsieur pardon. pardon. Hein? C'est vous qui avez l'argent et vous prenez pas ci vous prenez pas ici. Moi je n'ai même rien gardé comme avant. Madame, oh, levez-vous. Donnez-moi l'argent. Je ne veux Je le veux, pardon. vous Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous. vous vous allez laver le vous Levez-vous. vous Levez-vous. levez vous c'est pardon. Pardon. Pardon. Vais... Oh, levez